Bonjour, mes chers élèves de la classe de CP et de c en 1 cest surtout les élèves qui trouvent un peu de difficulté en lisant les mots, les phrases et les textes, etc. Bon, euh, la source du français, c'est donc une bonne solution pour vous. Il faut tout simplement suivre les vidéos sur notre chaîne pour que vous puissiez maîtriser facilement euh, la lecture. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي تلاميذ المستوى الأول بسدائي المستوى الثاني بسدائي أقدم لكم هذه الفيديوهات خاصة بسبب المتعطرين النشاط الخاص بالفرنسية مهم من خلال هذه الفيديوهات المقترحة في قناتكم جوكم الكتابي سوف تتمكنون من قراءة بشكل سهل جدا j'ai mis un climat, soit que le ou Il est comme à la vidéo à la La source du français. Alors, on va commencer par la lecture des syllabes. Je lis les, les syllabes. Ou Suivez avec moi, s'il vous plaît. Oub Bou. Bou. Oude. Oude. Ouf, Ouf, Oug, Oug, OU ou ut ut lu DU du du ub, bu, ud, uf, OUG ou oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ou c'est le son ou. Allez-y, commencez à lire. C'est très bien, c'est ou. C'est bien, c'est BOU. Oui, ou Oui, ouf. Oui, c'est ou. Oui, ou Oui, lou. Dou. C'est la même chose ici. Oup, oui. Vous, oud, ouf, oug, ou, out, lou, tout. Alors, c'est bien. On continue avec la lecture des mots. Par exemple, ici des bijoux, des bijoux, des bijoux, des bijoux, des courgettes des courgettes, des courgettes. Un ours, un ours, un ours. Des bijoux, des courgettes, un ours. Des bijoux, des courgettes, un ours. Des bijoux, oui, des courgettes, oui, un ours. Voilà. Maintenant, euh, encore euh, des mots. Rouler. Hein? En séparant les syllabes, on dit rouler, rouler. Louer, louer. Sous, doux. Rouler, louer. Sous, dou. Elle loue un hibou pour une roue, une poutre. Roulez, roulez, roulez, roulez. Loue et louer. Du, doux, un loup, un hibou, pour, une roue, une poutre. Vas-y. Lis euh, ces euh, mots. C'est bon. très bien. Des bijoux. Ouais, des corgettes. Un ours, oui, un ours. Et encore, lissimo. Roulez, c'est très bien, oui. Louez, oui. Sous, oui. Dou, oui. lourd c'est très bien un hibou oui pour oui une roue c'était c'est très bien une roue une poutre, c'est très bien, une poutre. Des bijoux, des corgettes, un ours. lait, louer, sous, doux, un loup, un hibou, pour, une roue, une poutre. N'oublie pas aussi de lire les syllabes cinq fois. Oube, bou, oude, ouf, ouge, ou, out, lou, doux. En cursive, oube, bou, oude, ouf. C'est très bien, oui. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, ce sera donc une nouvelle séance de lecture. Il s'agit de son et. D'accord Le son et. Et. Le son et. Merci. Euh, à très bientôt.